Bozer, c'est toi qui as capturé la princesse encore Bah non Mario, c'est pas moi, sinon je t'aurais déjà attaqué Vraiment, t'es vraiment trop bête toi Alors c'est qui hein Je peux pas dire que c'est quelqu'un d'autre que toi Tu captures tout le temps la princesse Franchement, j'en ai marre Bah ouais, mais Mario C'est pas moi aujourd'hui C'est pas c'est c'est pas non Mario Je suis le premier que c'est pas moi bon Je vais. voir qui c'est alors. Ok. Tiens, tiens-moi au courant. Pour bon, tu aies la capture? Non, mais non, mais Bon, ce n'est pas bon ça que capture la capture la princesse. T'es bien sûr de ça, Mario? Parce que moi, je pense que c'est plutôt. Lui, quand même, hein. Tout ça va dire qu'il capture la princesse, là, tu viens, tu viens me dire qu'en fait, c'est pas lui. Bah oui, c'est pas lui. Oh, Todd! Je te jure que c'est pas lui! Faut que tu me crois! Mmh. Mais je sais pas lui, c'est qui, hein! C'est pas c'est Luigi! Non, pas lui! Il ne ferait jamais ça! C'est ton frère quand même! T'es le sauvé la princesse! Euh, réfléchissant! Est-ce que, franchement, est-ce que je l'ai vraiment soutenu dans les trucs euh, qui. Ah, euh, non! tu me dis ouais tu fais toujours aussi gentil à bien que Oh pourquoi hein je suis tapée un jour bon j'allais voir la maison si la princesse n'est pas là bas ok louis hé hey, louis -y. pourquoi il ne répond pas celui-là oh il peut-être pas ici Téléphone connaissant Bon, mais attends, On crois bien que c'est Luigi qui a capturé la princesse pour te... Pour te manger de toi Qu'est-ce que je lui ai fait Je sais rien, mais tu devrais peut-être te, te ramener ici Oh, oh bon, il est là au château, si tu veux Ok, j'arrive <rire> Luigi Qu'est-ce que tu fais avec la princesse G, hein Moi oh. rien. J'ai pas capturé la princesse Mario. Pensais que tu voulais me manges. Mais quoi Je veux venger de toi. Je m'en fous ça. C'est pas important. C'est mon frère. Oh Luigi Mais. Alors Ça c'est pas toi C'est qui Toad Oh merde Pardon c'est toi tu la princesse depuis tout à l'heure? <rire> ah, ah. Comment ça? Mais non! parce que si, c'est moi qui l'a capturé parce que en fait, euh, je sais pas pourquoi il a fait ça, je voulais faire euh, une blague en fait, Mario. Mais c'est pas <rire> Oh pitch, est là! Ah oh, bah Mario t'as couru partout pour rien! <rire> genre il m'a pas attaqué en fait. Ah, chut! Pitot, tu, tu m'as fait croire que c'est Luigi! Ouais. T'as t'a fait quoi ça, franchement. Pas toi, Jean Pitot. Ah, ouais, je sais, je sais. Donc, Luigi, pourquoi t'étais pas à la maison? J'étais allé chercher à racheter des spaghettis parce que t'as tout vu. Euh, tout mangé. Avait... Oh, ok. Je suis passé à au château parce que... C'était ton coup Non. Oh, ok. J'étais cherché.